Je m'appelle William Herbin, j'ai 25 ans, je suis un ancien sportif de haut niveau euh, au Pôle France euh, des Dauphins du Tauèque, en natation. J'ai étudié à l'UT euh, Paul Sabatier euh, pour euh, DUT GEA et en suivant euh, licence MGI, métier de gestion d'administration dans l'immobilier à, à Rangueil. Et actuellement, je suis agent immobilier euh, chez Booster Immobilier à Bonnefoy. Quand je suis arrivé à à l'Université Paul-Sabatier et notamment au DUTGEA, je savais absolument pas ce que j'allais faire. Euh, c'était une, une bonne formation, je dirais, pour voir un petit peu de tout, de la communication, de la gestion, de la comptabilité, puisque de base, j'étais sportif de haut niveau et c'était vraiment la seule chose qui m'apportait, j'avais des aménagements au niveau des, des horaires et des, des années. Mon DUT ne s'est pas passé en deux ans comme tout le monde, je l'ai fait en trois ans, euh, comme mon bac d'ailleurs, euh, avec un aménagement. Donc euh, c'est ce qui m'a permis de vraiment concilier les deux. Ça m'évitait de faire du STAPS comme la plupart de mes, de mes collègues nageurs. Et, euh, et personnellement je ne regrette absolument pas parce que bah, c'est ce qui m'a permis de, de justement avancer un petit peu euh, sur, sur la voie dont je voulais, euh, dont je voulais euh, continuer. Et, euh, et là où j'ai du coup euh, appris à, lors d'un stage à, à aimer le métier d'agent immobilier et ce que je fais maintenant depuis trois ans. Donc aujourd'hui, ben, tout simplement, je suis agent immobilier, euh, un métier que j'ai découvert via euh, les stages de, de GEA et que j'ai confirmé dans ma, dans ma licence euh, métier de gestion et d'administration dans l'immobilier à, à Rangueil. Euh, je suis agent immobilier depuis trois ans. Alors, contrairement à d'autres étudiants, je pense que je n'aurai pas énormément de, de choses à apporter sur les différents métiers puisque j'en ai fait qu'un en dehors du sport, mais, euh, mais c'est le bon et euh, ça fait trois ans que je suis dans la même société, ça se passe super bien euh, et c'est vrai que mine de rien, les bases que j'ai pu euh, apprendre au niveau de, de GEA ainsi que euh, MGAI, ben, m'ont euh, permis d'avancer et d'avoir déjà des... je dirais des... Hum... Des bases, des bases tout simplement, des, des, des, premières, des premiers jets de, de communication, des, des choses que j'ai pu apprendre en marketing, en autres, qui me permettent justement de, de rebondir. Et puis après, bah, c'est vrai qu'étant agent immobilier, il y a ce côté commercial et que j'ai dans le sang. Donc c'est un, un peu des deux, mais, mais pour le coup, ça m'a bien aidé. Merci à, à, au DUT et à, et à Paul Sabatier.